Yo, tout le monde ici Mighty Fake aujourd'hui on va découvrir ensemble des jeux qui mettent no Yaiba fait par nous les fans vu qu'actuellement il n'y en a pas encore d'officiel qui soit sorti donc si tout est ok chez toi c'est parti. On y va. Alors on commence avec Demon Slayer Fight Bon, ne quittez pas encore la vidéo, il faut bien qu'on commence par des trucs comme ça Bon, le jeu est sur Android et c'est juste comme vous le voyez là Le jeu est tout simplement banal c'est un énième jeu de plateforme fait par un énième développeur qui a suivi un énième tutoriel. On dirait qu'il a juste suivi le premier tutoriel qu'il a vu sur Unity et a remplacé les textures. Soit ça, soit il a juste voulu gratter un peu de blue qui que Kimetsino Yaiba avait. Et par conséquent prendre un peu de thunes vu le lot de publicité qu'il y a dans l'application. Euh, pour moi, simplement, si j'ai téléchargé le jeu pour la vidéo, mais en condition normale, je n'y jouerai jamais. C'est le genre de jeu qui me met juste hors de moi vu qu'étant développeur d'application. Ce genre de jeu, ah, c'est juste zéro travail, zéro passion. Donc, bof. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième jeu toujours sur Android, Demon Slayer by Julietio. Là on est déjà dans ce qu'on veut voir, dans ce qu'on aime voir, c'est-à-dire du fait avec passion. Dans un open world en 3D, on manie Zenitsu qui va effectuer les missions du chasseur de démons qu'il est, un arsenal de goût, un arsenal de déplacement de monde d'ennemis je crois même si là on a que les mêmes ennemis et en grand bonus c'est la frappe de zenitsu le premier mouvement du souffle de la foudre la frappe foudroyante yes ça et seulement pour ça euh, moi je jouerai bien au jeu voilà on peut compter bien sûr le lot d'aventure qu'il peut y avoir mais j'ai eu tout ce que je voulais cette frappe là c'est tout ce que je voulais je crois qu'il y en a beaucoup aussi qui attendaient juste ça voilà, donc savourer un peu quelques secondes du gameplay et on passe à la suite. Yaiba. <rire> non, non, non, mais sérieusement, pourquoi est-ce que ce jeu est aussi populaire C'est le jeu de Kimetsuno Yaiba le plus vu sur Internet. Si tu tapes Demon Slayer game, c'est lui que tu verras. Ah peut-être l'aventure est cool peut-être le sentiment d'être en communauté avec tous les joueurs euh, pouvoir discuter évoluer avec eux, rend le jeu acceptable parce que vous le savez les jeux multi sont toujours toujours euh, vraiment très cool très cool à jouer très fun à, à jouer l'expérience est toujours cool mais mais là mais là sérieusement ah sérieusement moi je n'y jouerai pas toi tu peux peut-être le tester justement pour euh, voir tout ce que j'ai dit si tout ce que je dis est vérifié, l'expérience du jeu peut être cool en communauté, etc., l'aventure, mais, mais, mais, mais, moi, moi, je m'en garde un peu. Bah, même si l'intention est claire, il voulait faire un très bon jeu, et de ce que je vois, de l'univers que ça nous propose, c'est cool. Mais moi, je suis encore un peu réticent, tu vois. Donc, on va passer à la fin. Ok, donc c'était tout pour ce mini-catalogue de jeux Kimetsu no Yaiba dans lequel on a vu des moins bons et des bons. Ah bien sûr, je n'ai pas parlé des jeux où certains personnages de la série apparaissent comme Tanjiro dans Jump Force ou dans l'univers Mugen. Je n'ai pas aussi parlé du jeu Hyundai qui regroupe beaucoup d'autres mangas dont Demon Slayer, mais peut-être on en reparlera plus tard. Sur ce, c'était Mighty Figures, dis à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale si t'es abonné à la chaîne. Bye